Put the place up, yeah we know what we made up Et salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est à pour des fusions. Aujourd'hui on va analyser Ragnar le Breton, est-ce que tu le connais De vite fait euh, je l'ai vu apparaître dans le fil d'actualité YouTube. Il a Percé aussi sur TikTok, on le voit un peu partout. Il fait une vidéo, vidéo de et Carlito. Oh, hey oh, hey L'épaisseur là, là ah, du gars oui, Caricature, le monde du, du fitness, le monde monde, le monde de la mmh. musculation. Fait le coach sportif un peu, euh, euh... avec un short Fab ah. remonté jusqu'à. Si e vous ah, avez des genres de forme, faut les envoyer chez Michel. Il parle de toi hein, quand il Mais... fait ce genre de vidéo. Non, non, attends, pas moi, non. <rire> Et nous, dans le monde du fitness, dans le fit game, comme on l'appelle, dans tous les youtubeurs qui parlent de fitness, on aime bien savoir qui est dopé, qui ne l'est pas. Donc, on va analyser son physique pour savoir s'il prend des produits qui seraient interdits en France. Des produits interdits en France, il a, il a pas dit des produits dopants, des produits interdits ah, en France. Parce que toi on sait que tu vas aux États-Unis pour ouais, en bah, venir. Afrique, Thaïlande, États-Unis, États Mexique, Inde, partout, <rire> Afrique du Sud-Ouest, Luxamer. Euh, bon on a déjà vu un peu son physique, on pense pas qu'il soit dopé. Que non. Ouais mais vu qu'il y en a qui doutent euh, du physique de Alex Levent, tu vois, ah, faut on dirait, euh, on, euh, voilà, on peut se permettre de, de douter de Ragnar vu son gabarit. Il est, il est quand même costaud par contre, ah, ouais, il est il très est, grand, il est, il est très grand, il est costaud. Et puis, en plus de ça, on est du genre à sentir les bons philo. Tu te rappelles quand on avait 5K abonnés, on a réussi à faire 1 million de vrai. vues. Là, on s'est dit qu'avec ce genre de vidéo, on pouvait aussi faire voilà on les vues. Quelques vues. Mais là, ça va dépendre que d'eux, il va falloir liker la vidéo, abonnez-vous, commenter. commenter, tout ça. Faire des dons. On peut le refaire ici les gars, on peut refaire un million de vues si vous êtes engagés dans les commentaires Et la vidéo on la fait aussi pour ça Mais la vidéo n'est pas inutile donc restez bien jusqu'à la fin Vous on allez vous apprendre, apprendre quelques trucs Plein de trucs sur euh, le personnage Ragnar Ragnar <rire> Mathias Kiviger Non je sais pas Mathias Kiv Kiviger j'aurais dit Kiviger Mais on le fait à l'américaine ici ah, Je vous avais dit qu'il tu prenais ces produits là-bas Voilà <rire> Moi j'ai été surpris de savoir euh, ce qu'il faisait à côté des réseaux sociaux. Alors, moi je le savais pas avant, que ouais. tu me montres le doc déjà, on va pas se mentir, je pensais que c'est un mec qui popait de nulle part et bah, il faisait ah, des, des vidéos et des trucs comme ça. C'est pour ça que quand j'ai su ça, j'ai été surpris, je me suis dit ça allait être intéressant d'en parler. Mais non, apparemment, avant il a été acteur, peut-être il est encore, hein, je sais pas, ouais, mais il est acteur, acteur. En tout cas, il est acteur, et il a été mannequin aussi. Ouais, déjà, mannequin le monsieur. Donc, vous verrez les photos à l'écran, franchement. Je oh, euh, a est... gros besoin. Ouais, non, mais <rire> il, est, il est crédible quand même, il est crédible. Il est bon. Mais quand on le voit comme ça dans ses vidéos, il fait un peu le con. En fait, c'est un personnage, les gars. Il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Il sait être très sérieux. Il a fait, fait d'autres films aussi. J'étais tombé sur cette photo. On pensait qu'il était musulman. Mais non. Moi, je pensais qu'il était de la maison. J'étais content. <rire> de la maison. Lui, je crois vraiment il croit vraiment qu'il est musulman. Donc voilà. Rien que pour ça, les gars, vous avez appris des choses sur le personnage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, on peut passer au sujet. Passons à l'analyse physique. On va essayer de savoir naturellement son physique est accessible est-ce que est toi débutant tu peux avoir son physique Donc, Mais par, par rapport au gabarit moi je dirais un bon 90 ouais facile déjà un 90 et au niveau du poids il est facilement à 90, 90 kg il est fait il n'y a aucun ouais. problème donc déjà, euh, en musculation, on a un calcul qui permet de savoir si potentiellement, il se serait dopé. Le ouais, le FFMI. Des Et en général, lorsqu'on a plus 5, on, est on peut être considéré comme dopé. C'est un, ah bah un, hein. un élément ah, en plus. Bien. Donc ce monsieur-là, il est à plus, plus 36, je crois, Marvel. Ouais, c'est ça, à peu près. <rire> Donc méfiez-vous plus de lui que de Rana. Donc pour l'instant, au niveau du FFMI, c'est correct. Et au niveau... Euh... Après, bon. on parle de plus 5 secs. Hein ouais ouais pas bien sûr 5, que euh, tout le monde le fait plus 5 gras tu voilà vois. Même mon bouy il le fait donc euh... peut-être doper hein. euh, <rire> la pomme elle tombe pas loin de l'arbre en général <rire> donc là de ce qu'on voit bon il fait encore le guignol hein, sur cette vidéo mais on voit qu'il y a des bons pecs il y a des bonnes épaules des bons biceps il y a des mecs qui voudraient ressembler à ça tu vois qui, qui ira à la plage euh, l'été il s'en sentiraient bien dans ce corps là mais il, a, il, a, un, il a un bon physique hein. je suis sûr que c'est un mec qui se donne même pas il la salle super physique que ça. il doit pas Manger vite fait, ça va, je dois, je dois pas se prendre la tête, pourtant il y a un bon physique. J'ai vu qu'ils faisait aussi de la MMA, ouais, ouais. mais en fait, ce qui m'a dans ces vidéos, on le voit beaucoup avec des bodybuilders, et les bodybuilders, j'ai l'impression qu'ils sont dedans, tu vois. Yeah, si tu veux devenir une machine pour cet été, tu les contacts, tu as fait bouger le matos. Yé, yeah, là, y a bonhomme, bébé C'est pas une qu que les bodybuilders, ils sont, ils sont dedans, ouais, les bodybuilders. Ouais, en général, les bodybuilders, ses bon, amis qui font de la musculation, j'ai l'impression qu'ils sont chargés, tu vois. Donc je me sens. dis que si dans son entourage ça, ça touche un peu à ça, non. pourquoi pas lui si c'est un mec qui fait du MMA, il veut garder un... normalement il doit garder un point minimum léger, il doit bah, pouvoir être fonctionnel, non. donc il n'a pas d'intérêt à se charger, ce serait complètement con. C'est ça, si vous faites un sport de compétition comme la MMA, il n'y a pas besoin d'être trop lourd, vous êtes trop ça. lent sur le ring. Donc là de ce qu'on voit c'est un bon physique, c'est un gros un... gabarit. Et euh, mais c'est un physique euh, accessible Attenir, naturellement, largement. Problème. Donc si vous voulez ce genre de physique, les gars, il suffit d'une chose, c'est d'acheter des programmes sur www.fitnessfusion.fr. <rire> oui, petite pub, est elle, elle est bien passée, je, je trouve qu'elle est bien passée. Ce qui me dégoûte avec les physiques comme ça, moi, c'est que comme il est grand et large, même si nous, on est plus costaud que lui, si on se met à côté, on va être ridicule. Alors ah que ouais, justement, est on ça. est plus musclé que lui. Alors, et nous, on s'entraîne 6 fois sur 7, on fait les choses bien pour essayer de gonfler un maximum. Mais à euh, côté de lui, on, on fait est 1m70. Euh, tu mets 1 m 74 Moi, je fais 1m72. <rire> on joue sur les mots. <rire> voilà, les gars. Donc, n'hésitez pas cool. à chercher cool. vos programmes sur notre site internet. Vous ne grandirez pas, mais vous serez plus large. Plus large, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, nouvelle petite promotion mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. à chaque fois que vous allez acheter un coaching d'une durée de 1 an, vous recevrez un pistolet de massage d'une valeur de 100 dollars. Et ça peut monter jusqu'à 400 dollars selon, choisira, selon, selon sera, le ça. Non donc, même pas, comme on en a plusieurs, il faudra qu'on choisit au pif en fait, ouais, voilà. ça sera un tirage au sort. Et donc on a euh, il en fait. nous en reste encore plein les gars, donc n'hésitez pas. Si vous commandez coaching un an, vous avez aussi votre pistolet de massage qui va avec. Ça fait plaisir. J'espère oui. qu'on aura fait cette vidéo avant tout le monde, avant Alex Levant, surtout avant Solid Mike qui, qui aime bien ce genre de sujet. Nous, c'est pas du tout notre truc en général. Mais comme on aime bien faire le buzz. De toute façon, Marvel, il a dit quand la vague est bonne, il faut prendre sa planche et y aller. Et nous, on va y aller jusqu'au 100K, les gars. Donc abonnez-vous, soyez avec nous. C'était Fitness Fusion Vous étiez en présence de tous. force et force!